tout le monde c'est William content de vous voir aujourd'hui je vous présente ma troisième gros avec la lumière vipar spectra xs 1000 on a vu le unboxing. avec une tente un peu trop grande une tente 3x3 merci encore à vipar spectra et puis pour la tente 3x3 ben on va essayer d'utiliser le euh, 2x2 deux deux dans la tente euh, parce que, je sais pas si on est capable de prendre du 3x3, on va essayer de prendre le plus de superficie possible. Mais on veut quand même avoir des buds, on veut quand même pas avoir des petits bouts de popcorn, on veut des cocottes euh, assez grosses. Donc, euh, on va voir comment ça va se passer. Je ne connais pas la lumière. Euh, ils ont des petits euh, moteurs Meanwell, des drivers Meanwell, on connaît ça. Avec des petites lumières Samsung LED. On connaît ça. Et la finition est très belle avec la Vipar Spectra. là, une belle finition. Euh, c'est très, très belle. Très belle. Et puis, un dimmer aussi pour ajuster la lumière. On connaît ça. Et la XS1000, la XS1000, c'est la plus petite. C'est la plus petite de toutes les Vipar Spectra. En bas dans la description, il y a des liens avec des rabais grâce à Winman. Merci encore à Vipar Spectra. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la lumière et aussi pour vous présenter les semences qu'on va utiliser dans cette grow. On y va encore avec Barney's Farm. La prochaine grow, ça va être une autre compagnie. Mais pour cette fois-ci, encore Barney's Farm, on va y aller avec deux graines de cannabis de Pink Kush de Barney's Farm. Deux graines de Pink Kush de Barney's Farm. On me dit, on me dit que je vais peut-être pas aimer le pinkouche de Bonnie's Farm. Deux personnes ont fait pousser euh, cette génétique-là euh, particulièrement. Ils m'ont dit que ça n'a rien à voir avec le pinkouche de San Rafael. Donc, on va voir. Peut-être que c'est un autre goût de couche que je vais aimer. La deuxième variété, ce n'est pas le pinkouche, mais le Glooky. Glouki de Bonnie's Farm. C'est quoi ce glouki? C'est un Gorilla mélangé avec du Girl Scout Cookie. Donc des grosses variétés, grosses variétés à Winman. Vraiment hâte de voir le résultat de ça. Euh, pour ce qui est des gorilla, euh, des glukies surtout. Euh, j'ai hâte, hâte d'avoir un, un, un, un, un cannabis là, qui, qui tire un peu sur le Gorilla, hein, le Gorilla Glue numéro 4. Parce que j'ai vraiment été malchanceux avec mes phénotypes de Gorilla's Gittles. Euh, dans ma première grosse. Ça, ça goûtait trop sucré, parfumé euh, sûrement que c'était le, le, le goût du Skittles parce que le Gorilla Glue ça n'a rien à voir avec ça donc je suis quand même excité un Pink Kush euh, même si j'ai eu des petits mauvais commentaires euh, des Gloukis, vraiment excité on ne sait jamais ce qui peut sortir de là et la lumière Vipar Spectra XS1000, suis euh, excité, j'ai regardé le dimur, elle euh, est forte, elle a l'air très forte, euh, même quand on va voir les specs, euh, je ne suis pas trop trop euh, technique là-dessus, là, mais c'est une très très bonne lumière, euh, j'ai hâte de voir ça. Donc n'oubliez pas, la tente est un peu trop grande, donc on va, avec l'évolution, on va voir euh, ce que la lumière va nous donner, et puis euh, dans une 3x3, ça va nous donner un peu d'espace, on soit pas trop serré, ça va être quand même intéressant à voir. Euh, vraiment, vraiment excité d'avoir un nouveau modèle de lumière avec des nouvelles variétés. J'espère que vous allez suivre cette grow là. On prend beaucoup d'expérience à Windman, euh, encore amateur, encore amateur, mais on veut, on veut devenir master grower. Écoute, euh, j'apprends beaucoup, j'apprends beaucoup. Continue à suivre Windman. Euh, on apprend beaucoup, j'ai beaucoup de choses à vous apprendre encore et j'ai pas fini d'apprendre, j'apprends beaucoup, beaucoup. Mais euh, quand même à une bonne rapidité. Donc, euh, suivez-nous, donnez un pouce, écrivez un commentaire et puis on va regarder la suite de la vidéo. Je vais vous présenter mon petit setup de la lumière avec euh, mes quatre graines de cannabis que j'ai plantées dans la terre. Vous allez me dire, mais pourquoi je dis ça comme ça avec de, de l'intonalité? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment la technique du papier Scott -Towel, hein du je sais pas comment dire ça, le mot français, le mot français parfait là, Scottawall, on sait que c'est une marque de commerce. Désolé, désolé. Comme Kleenex, mouchoir. Euh, donc, tu mets ça dans un mouchoir humide, tu mets ça dans un Ziploc, tu mets ça à 24 degrés dans la noirceur. Écoutez, je comprends là votre technique, euh, mais à date j'ai 100% de de germination qu'on pourrait dire hein? mes graines de cannabis ont tous germé dans ma première grow, dans ma deuxième grow donc euh, je pense bien que ça va bien se passer encore avec mes graines féminisées hein? c'est sûr que ça va donner des euh, fleurs, des graines de... des, des fleurs de cannabis des... Euh, des cocottes, des cocottes, des fleurs de cannabis des fleurs séchées donc euh, on va sécher, ça va donner des fleurs, on va les sécher après on regarde ça le plus près, le setup avec la Vipar Spectra XS 1000. Alright gang, donc voici ma nouvelle lumière, la Vipar Spectra XS 1000. C'est fait pour une tente 2x2. Ici j'ai une tente 3x3, donc un peu trop grande, mais... On va faire la vidéo et la série de gros pareil. J'ai quatre semences de cannabis. Deux pinkush de Barnes Farm et deux Glouki de Barnes Farm. Glouki, c'est du Gorilla Glue mélangé en Girl Scout Cookies. Donc, XS1000 Vipar Spectra. Il y a un dimmer. On peut ajuster la force de la lumière. Et puis, c'est un très beau modèle. Vraiment euh, très belle esthétique. Ça, on voit très bien. Très belle esthétique. Donc, on va voir ce que ça donne. Vipar Spectra XS1000. En bas dans ma description, il y a des rabais pour pouvoir vous procurer les produits de Vipar Spectra. Il y a aussi d'autres modèles, des lumières plus grandes, plus fortes de Vipar Spectra, donc allez dans la description en bas, dans les liens, j'ai mis tout ça là, pour vous. Vraiment vraiment hâte de voir ce que ça va donner les Pink euh, Barney's Farms, est-ce que c'est des Pink que Weedman va aimer? Deux phénotypes, on va voir ça, des petites différences entre ces deux semences et les gluquis. Que dire des gluquis, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va tirer un petit peu sur le Gorilla Glue? Est-ce que ça va tirer un petit peu sur le Girl Scout Cookie? J'ai vraiment été déçu par mes Gorillas Gittles. Il n'y avait pas vraiment de goût là, de Gorilla. Mais en tout cas, on va voir ce que ça donne avec cette nouvelle Grow. Donne un pouce. Donne-moi un commentaire. Comme je te dis, c'est fait pour une 2 par 2 Ici, j'ai une tente 3x3. On va en profiter. On va voir. On va essayer de la pousser là, du plus qu'on peut, du mieux qu'on peut. Et je vais remercier Vipar Spectra pour cette belle lumière de la série XS1000. Alright, gang. Ciao.